Il revient nous prendre, mon époux, mon sauveur, mon roi, mon papa d'amour. Tu reviens, tu reviens nous chercher. L'arrivée du Seigneur, c'est l'arrivée du Seigneur. C'est l'arrivée du Seigneur, c'est l'arrivée du Seigneur. C'est l'arrivée du, du Seigneur C'est l'arrivée du Seigneur Oh Joshua revient Pour prendre son église Sa parole Est digne de confiance Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Oh oui papa. Yoshua revient. Prépare-toi, ô Église, lave ta robe pour le jour du grand roi. Et ça, vos les moi il nous prendre. Il est allé vers le père nous préparer il revient au point de son église. Et ça, Vos avez un y a un monde il y a Esa vos vous en gagnez encore. Et ça, vous en gagnez encore. Kokamata, église On y va! Eza vos vous en gagnez encore. Vous en Azoya, Kokamata, c'est les la A se Seigneur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 un sujet de joie dans pour l'Église.